Voilà, bonjour à tous, on démarre avec une petite vidéo dans le cadre de ces échanges de bons, de, de savoir, de bonnes pratiques avec les outils informatiques pour vos initiatives de transition, avec la question de la gestion des blocs dans WordPress. Donc voilà, ici j'ai un article énergie et coopérative. Voilà, je vais le modifier et c'est quand on modifie une page ou un article qu'on a accès à cette nouvelle fonctionnalité de WordPress qui est la fonctionnalité des blocs alors il faut, il faut savoir que WordPress il y a eu plein de discussions en interne plein de gens qui étaient hyper en faveur plein de gens qui étaient hyper tristes quand ils ont fait ce passage à la gestion en bloc mais je pense qu'ils ne vont pas faire marche arrière euh, et donc ils utilisent ce système de blocs en disant qu'un site web doit être autant lisible sur un ordinateur, un laptop une tablette ou un smartphone et donc ils imaginent la gestion ou la oui, l'organisation d'une page selon un certain nombre de blocs qui seront redistribués en fonction de, du dispositif utilisé donc si on imagine qu'on a un espace large ben, ils vont mettre les photos les unes à côté des autres si quelqu'un prend le même site web sur un smartphone ben, les, les photos vont se mettre les unes euh, en dessous des autres et donc d'où ce concept de bloc pour avoir euh, un effet visuel joli sur un max de, de dispositifs et donc, comment ça se passe On voit un premier bloc, alors ici comme c'est un, un article qui a sans doute été écrit euh, avec l'ancien WordPress, c'est un, un bloc classique, mais d'habitude, je vais permettre juste de... je vais créer un nouvel article, comme ça je ne bousille pas tout le site de, de Gilles. Voilà, bon, on va faire plein d'exemples dans un article, test bloc, et euh... personnellement moi je suis fan de ce outil bloc, même si je comprends qu'il fait un peu peur. Et donc, je crée une page, test, alors je test, euh, bloc, bloc. Et donc, je vais fermer faire un premier paragraphe qui est euh, du texte. Et en fait, ça c'est euh, un bloc qui s'appelle paragraphe. Bon ben là, qu'est-ce que je fais, vous Ah oui Voilà et à mon avis euh... voilà après je vais mettre une photo mais euh... et donc j'ajoute ici je vais mettre une photo une image donc je clique sur image je vais dans la librairie et je choisis cette jolie photo ici donc j'ai mon texte C'est vrai que vous, je vois que vous avez euh, l'ancien module euh, d'écriture. Et puis je veux rajouter un nouveau bloc. Et je peux aussi cliquer ici. Qu'est-ce que je vais faire Je vais par exemple faire du coup un, un titre. C'est important. Titre. Et alors souvent dans l'espace de droite, je peux configurer le bloc. Ici je vais faire un titre H4 parce que c'est un peu petit titre. Si je clique sur l'image, ben je peux euh, voilà faire, oh, je peux faire un cercle. C'est joli ça. Je peux.. Moi, euh... je ne peux pas faire. Ça dépend aussi du thème. Suivant le thème que tu, tu... Que ouais. tu, tu as. Ouais. Parce que moi, tout ça, je ne l'ai pas. Donc, Essaye un peu. Euh, suivant le texte, Et le donc... thème que tu, que tu as. d'où l'importance du thème dès le début pour avoir accès à des, des fonctionnalités euh, dans les blocs. Mm. Donc ici, j'insère une galerie, et voilà, un ensemble de photos. Voilà, et alors, et en fait, il y, y a vraiment beaucoup de blocs. Vous pouvez mettre un quote, par exemple, Solène dit euh, le 10 décembre 2019, blablabla. Bla bla. Comment est-ce qu'on dit en français Quote. Ah. Une phrase, ou voilà. Voilà, il y a plein de trucs mis en forme, euh, des tables, euh, un verse, c'est quoi euh et tu peux mettre un, un texte à côté d'une image, dans le même bloc Oui, il y a aussi ça. Regardez, les blocs communs. Il y en a un, il y a un bloc qui permet de, de faire à la fois texte et texte et graphique, l'un à, à côté de l'autre. Et par contre, il y en a pas ah un voilà. qui permet de faire l'un en dessous de l'autre. Ah ah je cherchais pour ma signature. Ouais. J'ai tapé, tapé texte et ici, en effet, je vois Media Texte. Et donc, je vais choisir une photo... De nouveau ce beau bon papillon et ici ah, mais, coucou, mais je pense que tout dépend coucou. aussi du, euh, du du thème que tu prends au début quoi. Peu... Donc, si je fais... On regarde ici Six. sur l'ordi de, de, de Solène donc là je vais mettre ouais. Le... Ouais, ouais. texte. Ah non, tu l'as ah aussi ouais, vais... Donc bonne nouvelle Solène euh, a eu que leur transition ils ont aussi tous ces blocs donc euh, donc je pense que avec les mises à jour de WordPress, vous avez de plus en plus de, de possibilités. Voilà pour euh, l'aperçu. Est-ce que vous avez des questions Et Je regarde dans le chat. Ceux qui ont un micro peuvent... Pas de questions, Maroussia. Mais ça, c'était il y a 7 minutes. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, je... Ma question sur la signature, en fait, c'est une question bloc, hein. Ah, Parce que là, là tu vois dans le bloc, le bloc que tu viens de faire, c'est un bloc où tu as euh, à la fois une image d'un côté et du texte de l'autre côté Et pour mettre une signature, que je, voulais, je voulais donc écrire le nom du, de la personne qui avait signé l'article le, le, et juste en dessous mettre l'adresse email de la personne Pour que l'adresse email ne puisse pas être exploitée par des bots, je voulais que ce soit un, une image mon adresse email Et il n'y a pas de bloc qui soit fait pour, pour, pour être euh, du texte et de l'image ensemble, si tu veux, dans le même paragraphe qui fait que tu as un espace de paragraphe qui est très large entre le, le nom de la personne et l'adresse email de la personne. C'est enfin, un détail esthétique, si tu veux. mais je me demandais du coup, ouais. plus, de manière plus générale, il n'y a pas beaucoup de souplesse dans la configuration des blocs, des espaces interblocs euh, c'est pas évident à trouver, je trouve. Bon, là, si tu veux vraiment faire ça, euh... soit tu peux faire du code, HTML, du coup, parce que c'est un truc un ouais. peu... Que... Donc tu fais nom et puis tu fais... C'est quoi euh... Breakline et puis là tu fais... Euh... J'ai essayé mais j'ai pas réussi. <rire> j'ai essayé un breakline exactement Il et euh, j'ai pas égale. réussi à avoir mon image au bon endroit. Voilà, là, là tu tu mets... Normalement moi je, je, je, je ferai ça comme ça si tu veux. Euh... ok Je vais juste tester. C'est ça là je sais plus en HTML mais je crois que c'est ça. Voilà, c'est. Ah, mais de nouveau, je me suis trompé. Je voulais rajouter du code HTML, mais là, il pense que je veux rajouter du code. Euh... Que je veux communiquer du code, en fait. Et donc, je remets un jour. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est que sur HTML qu'il faut prendre Parce que je pense que j'ai essayé de triturer le, le. Enfin, de modifier le, le HTML, et en fait, je n'ai pas du tout obtenu un résultat avec une modification. J'ai dû avoir le, le, texte, le code du HTML, et est tout là. Ouais, normalement ça devrait le faire. Oui, mais ça on, on pourra regarder après si tu veux Gilles sur cette question. Pas de problème. Ok. On va passer à, à la question suivante.